L'élément déclencheur, ça a été la, la rencontre euh, avec l'histoire d'une femme euh, que, que j'ai découverte, euh, plus ou moins, plutôt euh, explorée, euh, qui était une femme déportée à Ravensbrück, qui en avait réchappé. Et je m'étais interrogé sur la euh, manière pour une, une femme, en l'occurrence, de, de survivre, de, de renaître à la vie après une pareille épreuve à la recherche de ce que j'ai appelé la douceur, c'est-à-dire au fond euh, la vie, euh, la vie faite d'amour, la vie faite de beauté. Et euh, à partir d'une histoire que, que, que j'avais en tête, eh j'ai bâti un roman pour prêter à, à mon personnage des, des questions, des doutes, des, des sentiments, des états d'âme. Euh, qui n'était pas forcément euh, euh, biographique, mais, mais que j'avais envie de, de mettre dans mon livre pour véritablement euh, euh, comprendre ce qui pouvait aider une, une ancienne déportée à, à connaître ce, ce, ce, cette renaissance à la vie. Oui, c'est la rencontre en fait, de deux mondes. Le monde d'hier avec cette femme, May Decaux, qui est donc cette femme déportée, résistante, à Ravensbrück à 20 ans, et qui a passé toute sa vie à, à surmonter cette épreuve. Et en face d'elle, elle, elle a deux journalistes, un français et une allemande, un narrateur, euh, auquel je ne donne pas de nom, hein, qui, est, qui est jeu, qui n'est pas moi, mais qui est un, un jeu qui est en moi, et puis Barbara, une jeune femme, une jeune journaliste allemande. Et c'est la rencontre entre deux générations dont qui au départ ont ont du mal à, à se parler parce que ce qu'a connu la génération de Mai, euh, c'est la souffrance, c'est l'abnégation. Et puis euh, le narrateur et Barbara sont, sont des enfants de l'après-guerre, des enfants de la prospérité, des enfants de la mémoire aussi. Et il va y avoir euh, cette rencontre, euh, cette fascination mutuelle. Et puis pour euh, Mai, tout d'un coup, le sentiment qu'il faut témoigner. Et témoigner auprès de qui Auprès euh, de la génération qui la suit auprès de Barbara et du narrateur, et puis grâce à Barbara et, et, et au narrateur, qui sont des journalistes, et qui vont l'aider dans ce travail d'accouchement, en quelque sorte, de, de remonter de sa propre histoire, de la souffrance que ça signifie de, de la faire revenir à la surface, et aussi de cette libération que peut représenter la, la, la mise en parole, la mise en écrit, de, de cette histoire tragique de Ravensbrück, et donc leur collaboration, en quelque sorte, par des entretiens, des rencontres, des questions, eh bien, va donner lieu à un, à un livre qui s'appellera La douceur comme mon roman. J'ai pas vraiment choisi, ça s'est imposé qu'en fait j'étais en train d'écrire La douceur, et ça m'intéressait beaucoup que cette rencontre entre euh, ces deux journalistes aimaient, euh, rencontre physique, hein, rencontre sous la forme d'échanges, de discussions, d'incompréhension aussi. Euh, donne matière à un livre parce que moi-même étant un homme du livre, un homme de l'écrit, j'ai souvent, euh, sous une forme ou sous une autre, euh, euh, bien poussé euh, l'expérience que j'avais jusqu'au livre. Et ça m'a intéressé, cette démarche, parce que j'ai découvert à travers mon personnage que beaucoup de, de déportés aussi euh, avaient euh, dépassé cette épreuve par l'écrit, justement par le témoignage écrit. On connaît évidemment Primo Levi, on connaît Georges Champrin, on connaît toutes ces femmes qui ont écrit aussi plus, plus récemment, Marceline Lauridan et autres. Et donc l'écrit comme un art d'accoucher, de, de se délivrer d'une histoire tragique m'intéressait. Et elle, elle, elle, avait même mon personnage avait besoin de, de ce travail, de, de cette confrontation, parce qu'en réalité, en rencontrant des gens qui était éloignée d'elle, elle avait besoin de, elle avait besoin d'éprouver elle-même ce qu'elle avait vécu, comment elle le racontait, elle avait besoin d'une certaine façon de convaincre euh, de, de personnes plus jeunes qu'elle qui pouvaient avoir une forme d'incompréhension, d'ignorance, voire d'impatience euh, dans, dans, dans la façon de la pousser dans ses retranchements. et donc ça crée une sorte de, de dynamique narrative plutôt qu'une femme qui écrit ses souvenirs. Euh, elle avait en face d'elle une confrontation, des, des challengers, en quelque sorte, comme on dit en bon français, et qui rendait dynamique et plus sympathique, au fond, euh, ce travail de la mémoire. Bien, oui, je vais quand même parler de, la, de, de, de ce qui provoque en Met ce besoin de douceur, c'est passer de, de Ravensbrück, euh, qu'on peut considérer facilement comme le lieu de l'horreur, le lieu de la souffrance, le lieu de l'injustice. Et puis, tout d'un coup, elle va faire une découverte inopinée. Elle va, elle va, elle va découvrir une rose dans, dans un jardin excentré du, du camp où sont logés les, les surveillants. Et elle va toute sa vie, au fond, rechercher cette image de la douceur qu'elle a eue fugitivement à Ravensbrück. Et elle va véritablement se lancer dans la promotion de la fleur la plus célèbre dans le monde, qui est, qui est cultivée, qui est récoltée, qui est offerte dans le monde entier, et c'est la rose. Et écrivain plutôt de l'histoire, de l'aventure, euh, écrivain de la guerre, j'ai été très heureux de, de découvrir cette, euh, ce monde de la rose, qui est un monde de l'esthétique, de la beauté, de la douceur, c'est vrai, avec des enjeux scientifiques, commerciaux, euh, géopolitiques, la rose est, un, est un, à la fois un, un objet de convoitise et un objet de paix. La première rose couronnée dans le monde s'appelait Pisse. C'était une rose de l'après-guerre pour véritablement faire de la rose un, un, un objet de, de, de la paix, de la réconciliation. Bref, j'ai beaucoup aimé cette image de, de, de la rose qui était là pour, euh, pour faire oublier à May euh, la tragédie qu'elle avait vécue et pour la faire revenir à la vie.